On se connecte à Mara. Une fois connecté, nous allons modifier une page. Donc, on va aller dans portfolio page. On identifie la page à modifier. On clique sur le petit crayon. On constate que la page contient un bloc journal. On supprime ce bloc. Et ensuite, on ajoute un à la fois. Des articles de journaux. Donc, je suis dans journal 1, j'ai trois articles, je les ajoute un à la fois. Deuxième article, troisième article. Lorsque je voudrais ajouter un nouvel article dans mon journal et le rendre disponible à mes collègues, je devrais, comme à l'accoutumée, aller dans Journal, ajouter un nouvel article et mettre la réflexion ici. Et ce nouvel article n'est pas dans la page. Je dois donc manuellement retourner dans la page pour aller ajouter un nouveau bloc qui va contenir le nouvel article. Si je procède de cette façon, Mes collègues qui suivent cette page en seront avisés.